Nous sommes le mardi 29 septembre, une journée très très importante parce qu'on a le premier débat euh, des, des chefs aux États-Unis, partis parti républi républicain démocrate, euh, Joe Biden contre euh, Donald Trump et c'est assez important parce il <rire> y a une nouvelle qui est sortie euh, où on a dévoilé euh, les... Euh, ben, des sources de revenus, mais surtout euh, l'impôt que Trump avait payé les dernières années. Et c'est vraiment vraiment, euh, c'est, je pense, c'était c'est euh, 120, 150 dollars. Est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant là-dedans euh, De un, euh, je pense que la plupart des riches aux États-Unis ne paient pas d'impôts. Robert Kiyosaki, euh, dans, vous pouvez voir sur YouTube, euh, en parle beaucoup. Et même, euh, a déjà dit, cette nouvelle-là est pas nouvelle. Dans le fond, c'est que Trump paye pas d'impôts, euh, même Warren Buffett avait dit au niveau de l'impôt, parce que Warren Buffett est, est hyper riche, un hein, des hommes les plus riches euh, sur la planète, et lui-même disait que en proportion, sa secrétaire payait plus d'impôts que lui. Et c'est que le système est fait comme ça. Et euh, là, on essaie d'attaquer Trump à ce niveau-là, je veux pas le défendre rien, mais dans le fond, euh, Trump, ce qu'il qu fait tout simplement, il profite de ce que le système euh, euh, fait pour la plupart des riches, et donc euh, non, Trump paye, paye presque pas d'impôts impôt euh, les pauvres aux États-Unis payent pas d'impôts non plus c'est un peu la même chose aussi euh, euh, au Canada par contre euh, au niveau des États-Unis pour quelqu'un qui euh, qui a une entreprise peut vraiment déduire prêt, euh, vraiment plus que nous euh, des choses je pense aussi au niveau de leur maison peuvent déduire dé, déduire des dépenses au niveau de leur maison personnelle ce qu'on peut pas faire ici à moins qu'on ait un immeuble donc euh, non euh, Trump paye pas d'impôts et il y a rien de surprenant là la nouvelle était déjà connue et là, on veut sortir ça juste avant le débat. Hier, euh, toutes les euh, les médias traditionnels parlaient uniquement de ça, que Trump a payé 120, 120 ou 150, je me souviens pas de mémoire de l'ordre d'impôts depuis les derniers dix ans, je pense. Mais c'est non, c'est c'est le système qui est fait comme ça. Euh, probablement Joe Biden, à part de son salaire de de de, de de ce qu'il perçoit au niveau du Congrès, euh, doit pas payer d'impôts non plus. Là, euh, euh, même Clinton les Clinton euh, paient pas d'impôts non plus Leur fondation, euh, C'est un couvert. Donc, euh, dans le fond, c'est une grosse nouvelle pour tout simplement euh, cacher la réalité. Et je, je veux vraiment pas défendre Trump, mais faites vos propres recherches. Vous allez voir que le système américain, américain est fait comme ça. Euh, tout est déductible. Euh, même c'est quoi, <rire> c'est quoi feu, c'est déductible. Son, euh, tout est déductible. Et lui, vu qu'il est dans le, ben, l'hôtel loisirs, même les loisirs sont déductibles donc c'est comme ça que ça fonctionne je sais pas pour le couvrir mais faites vos recherches, vous allez comprendre la situation et ici au Québec rapidement on a eu à peu près la même situation qui n'était pas du tout Donald Trump mais c'est le docteur Mayou qui il y a quelques années avait dit qu'il n'avait jamais payé d'impôts euh, donc euh, ça, ça a fait un tollé dans les euh, médias traditionnels euh, que docteur Mayu qui faisait beaucoup d'argent, était beaucoup dans les médias il est encore un peu là, je pense là, sur Youtube aussi euh, mais euh, payait pas d'impôts et il disait non le système est fait comme ça euh, lui il avait des chevaux, des chevaux d'élevage il faisait beaucoup de recherches au niveau de, de des chevaux là. Donc, euh, donc tout était déductible et euh, Mayu jamais payé d'impôts et lorsque la il est allé en cours, à cause de tout ça, et lorsque le... Euh, le bas, ben, dans le fond, c'est le gouvernement qui l'a amené en cours, et lorsqu'on a eu la conclusion de tout ça, ben non, non, il était correct, et même l'impôt, lui, devait de l'argent. C'est les règles, et les règles sont faites pour les riches. C'est pas moi qui a dicté les règles, moi, je suis pas une personne riche, là, mais les règles sont comme ça, les règles sont faites pour les riches, et pour, les règles sont faites pour les très riches, et... Un des arguments qui fait en sorte que les riches ne paient pas d'impôts, euh, ce qu'on dit, c'est que autres, ces, ces riches-là, avec euh, beaucoup d'argent, euh, réinvestissent, réinvestissent dans l'économie, donc créent des emplois, euh, créent du mouvement d'argent dans l'économie, donc euh, c'est la raison pour laquelle euh, les riches ne paient pas d'impôts. Et l'autre chose qui est difficile à prendre, c'est ce que Robert Kiyosaki disait, euh, c'est eux qui font les règles donc c'est oui c'est choquant mais les règles sont faites comme ça et d'ailleurs il, il y a un paquet de, de, de milliardaires euh, qui ont qui font des pressions ou des signataires d'une lettre pour dire qu'ils voudraient payer plus d'impôts rendre à la société euh, ce qu'ils ont reçu donc moi je trouve c'est super et, et un riche devrait comme euh, je parle d'un très très riche, pas d'une manière obligatoire il fait ce qu'il veut avec son argent mais qu'il fasse d'une manière euh, volontaire comme Pierre Lassonde ici euh, euh, c'est un musée qui est à je pense à Winnipeg euh, or, beaucoup donné d'argent et c'est une personne qui, qui, qui est très très impliquée au niveau monétaire dans les oeuvres au Canada. Donc, euh, non, c'est comme ça et euh, je ne vais pas vous défendre c'est pour vous donner la nouvelle tout simplement mais le débat ce soir, ben, c'est sûr qu'on va on va miser là-dessus aussi, non? mais dans le fond euh, Trump a simplement dit que le système est fait comme ça et que tout le monde euh, sont arrangés de la même manière, donc ça va être vraiment un débat intéressant, et c'est sûr que Biden n'a vraiment pas l'avantage de la rhétorique je l'ai vu dernièrement, lui qui a dit qu'il y avait 200 millions de, de cas <rire> Euh, de, de, de cas ou de morts qui y aurait 200 millions de morts sur la planète euh, au niveau du COVID euh, c'est une nouvelle qui est sortie dernièrement Non, euh, pour M. Biden euh, il en perd des, des très très beaux bouts on dit que la stratégie qu'il va employer ce soir c'est peut-être euh, euh, d'esquiver de, de, de, et de reposer d'autres questions parce que dans le fond il, euh, je pense que Trump est Trump est plus en moyen au niveau intellectuel d'affronter Biden. Et Biden, euh, je l'avais vu, j'ai dit, je l'avais tu le petit bout, genre, je j'ai dit, je prendrais pas de temps pour ça. Euh, il est devant un paquet de femmes, je pense, je sais pas, c'est, non pas Oprah, pro, euh, je me souviens pas de son nom, là. Euh, elle je pense en tout cas, pas sûr du nom. Et puis c'est sur YouTube que j'ai vu la vidéo. Et là, il... <rire> les femmes lui posent des questions parce que dans le fond, il était accusé d'être un peu trop près des femmes, un peu très tactile au niveau des femmes. Et euh, euh, lui essaie de se défendre. C'est un, un verbiage qui. <rire> les femmes se regardent, n'ont absolument euh, rien à dire sur euh, ce discours euh, euh, Biden envoie un, un, un, un discours qui qui se tient pas, qui qui veut rien dire et les femmes se regardent et sont encore plus offusquées. Bien, c'est peut-être de cette manière-là que Biden va répondre à Trump ce soir. C'est un, un un débat, le premier débat qui est à ne pas manquer. Absolument, il faut être devant nos, ben, je dirais, nos télés. Quant à moi, j'ai n'ai plus de câble, donc c'est sûr que ça va se passer soit sur Internet. J'ai une antenne que je suis branché, donc je peux aller écouter mon antenne, j'ai cinq postes, mais c'est suffisant. Je, je prends toutes mes informations via le net. On a toutes. Il y a des personnes qui vont dire Ah, oh, c'est pas bon le net. Non, non, non, écoutez, là, même Radio-Canada, Radio can sont là, TVA sont là, et TVA enlève les nouvelles quand ils font pas leur affaire, comme par exemple. Le, le Hamid, le, le... Voyons, le docteur Kader qui a été, euh, euh, Amit Kadir, excusez, qui a été euh, chef de, de Québec Solidaire pendant des années, <rire> j'ai essayé de retrouver le, le petit bout que je vous avais montré dans l'interview avec Denis Levesque, je ne l'ai jamais trouvé. Donc, euh, la différence entre, bah, des fois c'est YouTube qui enlève les, euh, les personnes qui, qui sont un petit peu trop, euh, qui ont un peu trop la trappe, mais là, dans ce cas-là, c'est vraiment euh, euh, TVA qui a enlevé une entrevue qui était pourtant disponible, en tout cas. C'est pour ça que... Non. Donc, c'est ça, on va regarder un peu... Ben, on a beaucoup de graphiques. Je voudrais comme rester dans mes temps, vraiment, là. Mais on va commencer par... Euh... On va parler de ce qui se passe en ce moment, parce que là, on est retourné au confinement. Au niveau du Québec, on est vraiment en confinement. Bien, on va dire en confinement, on a des zones, on a inventé un système qui se base sur aucune science. On dit que c'est scientifique, mais euh, même il y a des personnes, des, des scientifiques, des, des qui essaient d'avoir un débat, qui ont demandé un débat, euh, c'est des médecins, des, euh, au niveau de des gouvernements, non, on ne peut pas faire de débat. Il faut se taire. Donc, euh, c'est ça, on est dans la loi du silence ici au Québec. On n'a pas le droit de parler, pas le droit de débattre. Euh, tout simplement, on doit accepter ce que le gouvernement a dit et pas de problème. Donc, euh, parce que dans le fond, euh, ceux qui vont souffrir le plus en ce moment, c'est le domaine du tourisme, les restaurants, euh, ben les voyages, ça c'est sûr, c'est au niveau mondial. Mais non, non, non, écoutez, il euh, y a rien de plaisant là-dedans, ce qui se passe. Et euh, on va commencer à regarder un peu le... le le, le, les, ben, les médias euh, ici, euh, on va donner les nouvelles de la région 3 mais c'est pas mal euh, euh, non, c'est sur la presse donc c'est le Québec en entier <rire> dans l'espoir de sauver des vies je répète, dans l'espoir de sauver des vies après on va aller voir qu ce que ça veut dire vivre euh, Québec limite les contrats sociaux pour les citoyens des zones rouges pour les 28 prochains jours euh, bon, mais, préserve la plupart des activi et activités économiques importantes, donc dont la, la, la SAQ, très très important. Il faut euh, alimenter euh, les personnes en, en, en boisson ou euh, les SDB SD... Baisser au niveau de la Marie-Joanna, tout ça, mais il faut ça aussi. Il faut, c'est des, euh, des commerces d'urgence. On n'a pas le choix. Et SAQ, il faut absolument que ça soit ouvert parce que euh, les personnes ont besoin de boire dans ces temps de confinement, ont besoin de manger aussi des euh, beaucoup de, de fast-food. Donc, les fast-food doivent rester ouverts également. Euh, mais les petits restaurants, pot, non, non, ah, il faut faire attention. Mais on peut manger du McDonald's ou du comme on veut <rire> donc euh... <rire> quelle folie excusez bon on dit euh, les personnes de rester à la maison donc euh, on, on nuit encore à l'économie comme je vous avais parlé à la dernière dans ma dernière vidéo et même dans les précédentes on nuit à l'économie directement on dit aux personnes restez à la maison si vous ne pouvez, vous avez pas vous êtes pas obligé de sortir restez chez vous et euh, euh, ne vous inquiétez de rien, le gouvernement, notre bon gouvernement veille sur nous. Donc euh, là, il parle des secteurs qui sont touchés, évidemment. Le, euh, un secteur qui est vraiment important, c'est le secteur du spectacle. Euh, vraiment, là, ici, euh, on se trouve à voir euh, l'amphithéâtre Cogeco et euh, c'est triste, c'est vide, c'est un bel amphithéâtre, mais là, on retombe encore dans ce confinement-là. Je, je, je me dis, peut-être qu'on aurait pu discuter, trouver des moyens au moins pour. Euh, non. Les zones, euh, euh, peut-on sortir d'une zone où on peut euh, aller à chalet euh, on recommande fortement qu'il n'y ait pas de déplacement entre les régions, bon, entre tout, tout ça. Et donc, ceux qui vont encore payer, ben, c'est les restaurants, les bars. Euh, tous les spectacles, euh, on va vous montrer euh, les, où ce qu'on en est rendu ici c'est ça, nos zones, ben, nous, nous au Québec pour mes amis français qui m'écoutent, euh, ou mes amis suisses peu importe, en Europe francophone euh, regardez dans le fond euh, le Québec c'est grand mais c'est ici qu'on est peuplé, c'est ici la, la, la, la plus grande, la majorité du, du peuplement québécois et euh, Montréal c'est rendu rouge euh, nous, la Maurice on est rendu rouge. En tout cas, euh, c'est sur les différentes zones. Euh, c'est pas mal rouge. Donc, euh, euh, Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'est-ce que c'est que vivre. Ben, J'avais écouté, euh, puis vous l'avez probablement écouté, en tout cas plusieurs. Euh, c'est André euh, Comte-Sponville. Il faut arrêter de se faire dominer par la peur. Euh, lui, c'est un, un philosophe. Donc, il parle pas nécessairement des infections tout ça, mais il parle de manière philosophique de la situation actuelle. Et... Euh, je vais lire un peu dans le fond c il faut arrêter de se faire dominer par la peur Montaigne a écrit dans les essais ce dont j'ai le plus peur c'est la peur et... Je vous rappelle encore à la citation de Franklin Roosevelt euh, lors de son premier discours inaugural en 1932 après que Hoover a été battu en 19... Ben, ben, la, la crise de 29 qu'on se rapporte là, 1932, il dit « La seule chose qu'on ne doit pas avoir peur, c'est la peur. » Donc, euh, Roosevelt, pour repartir l'économie, pour mettre des grands projets en jeu, pour que euh, l'argent retourne aux études, euh, tourne dans le système américain, il avait dit il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il faut avoir peur. Quelle folie. Bon, c'est ça. De toute façon, euh, on parle de... Ben, c'est ce là J'avais lu, j'avais écouté M. Euh, Comte-Ponville et c'était vraiment intéressant. C ce qui parle en gros, là, la peur. La peur euh, se trouve à nous envahir en ce moment, mais euh, heureusement, il y a des personnes qui... Euh, et il y a eu une belle marche ici à Trois-Rivières. Malheureusement, je n'ai pas su y ait une marche contre justement le port de, du masque. Non, pas, pas contre le port du masque, c'est pas vrai. Ce n'est pas contre le port du masque. C'est que ceux qui veulent euh, porter un masque. Ils portent, il n'y a pas de problème, mais ceux qui ne veulent pas porter de masque et qui font de la distanciation sociale, comme ce que j'ai toujours fait, là. je l'ai toujours fait depuis le début, là. distanciation sociale et je respecte les autres. Et même quand j'ai une bonne grippe, je ne vais pas me présenter dans un groupe, bah, bah, mettons de la famille, tout ça, non, je dis j'ai la grippe, j'y vais pas. Euh, peu importe rhume, grippe, euh, c'est ma manière de faire depuis des années, il n'y a rien qui a changé, mais là, on se trouve à être dans un, un état d'esprit euh, qui euh, doit absolument alimenter la peur. Et comme je vous ai dit... Euh les conséquences du coronavirus on commence à aller voir et là ça c'est dans, dans les affaires le journal des affaires euh, qui ils, ils disent qu'il faut avoir un jet des salaires en 2020 2021 ça commence à se préparer dans le fond le l'après <rire> Covid. dans le fond il va falloir être fait très très très attention euh, au, au, au niveau économique tout ça on va les voir en, en, à la fin là, les graphiques là. vous allez comprendre qui qui a profité de la crise qui, qui n'a pas profité et ça c'est un nouveau parce que là on tombe des nouvelles aux États-Unis euh, les feux de forêt qui se propagent dans la... Hey, c'est dans la Napa Valley, ici on a la description d'où est-ce que les feux sont là et même, j'ai entendu je, je peux pas le confirmer je, je, je l'ai lu rapidement puis j'en parlais avec mon fils ça serait des activistes qui avaient été allumés des feux pour montrer que le climat euh, est en train de se défaire et, et écoutez j'ai je, je, pas l'information, c'est vraiment vers... Et j'aime mieux pour vous présenter une information quand elle n'est pas validée. Donc, je euh, j'ai pas pris le temps de faire la recherche. Mais écoutez, si c'est ça, c'est terrible. Mais je prenais ça comme un grain de sel. Mais ce que j'ai entendu, ce serait des activistes qui avaient allumé les feux. Même on aurait arrêté certains activistes. Mais je vous le dis de mémoire, là. Donc, les feux, c'est vraiment quelque chose de terrible aussi qui arrive en même temps de tout ce confinement et euh, en même temps de, de l'élection qui s'en vient. Et là, le premier débat euh, de présidentiel ce soir... Euh, euh, regardez sur la stratégie débat présidentiel de ce soir Biden doit repousser agressivement Trump pour gagner parce que dans le fond il y a, euh, M. Biden a de la misère à avoir un discours cohérent donc Trump est très fort au niveau du discours euh, euh, pourrait l'écraser littéralement et euh, Biden ça, va revenir au niveau de, de l'impôt que Trump n'a pas payé d'impôt depuis euh, des années et ça va jouer là-dedans dans le fond euh, on va jouer aussi sur la nouvelle euh, juge qui a été euh, Connaît Barrett qui a été élu euh, qui n'a pas encore été élu au niveau du Sénat mais c'est euh, presque fait euh, donc non, ça va être vraiment un débat agressif, gauche contre droite mais comme je vous ai dit, euh, vous avez vu ça dans la dernière vidéo, les républicains depuis des années, depuis 1971 euh, la, la, la mentalité républicaine même si les médias euh, euh, je pourrais dire de masse, euh, nous disent le contraire la réalité c'est que les les, les les individus dans la société américaine, canadienne aussi et beaucoup de places aussi en Europe euh, deviennent de plus en plus euh, de. On va dire... Euh pas de droite, c'est pas la, c'est pas la droite, c'est, ça vient de plus en plus, euh, ben plus, peut-être traditionnels, retourne à des valeurs traditionnelles. On a tout essayé d'un autre côté et ça revient plus, plus à ça. Donc, des valeurs plus républicaines. Et ça, ça se trouve être là, c'est les graphiques qu'on va aller voir au niveau de, justement, où, où est-ce qu'on en est. Genre, je vous en montre souvent des graphiques, mais j'aime regarder un graphique parce que ça parle et c'est la meilleure, meilleure manière d'apprendre. Donc, ça, ça se trouve à la, la dette. Euh, utilisé pour euh, maintenir le standard de vie euh, au niveau de la production, de la population américaine, excusez, et ça, ça se trouve être le, la consommation basée sur le crédit depuis regardez 1959, et là, ça explose encore, ça continue, et c'est le crédit qui qui alimente euh, notre consommation. Je parle globalement, euh, que ce soit au niveau des entreprises, des individus, et euh, les, les déficits se creusent de plus en plus. Euh, euh, donc euh, non, <rire> ça va vraiment vraiment, euh, ça va continuer. Et ça, je sais pas ce qui va arriver. Euh, ben le reset, on parle du grand reset. Hier, j'écoutais quelqu'un qui disait que c'est la, la peau la aux yeux. Je sais pas. Je, je me pose des questions. Je... Il va arriver de quoi L'économie peut continuer encore de cette manière-là, mais au niveau des individus, il y a des écarts entre les riches et les pauvres. Et à un certain moment donné, il faut qu'on ait des consommateurs pour qu'on puisse absorber les produits qui nous sont présentés. Donc, euh, fédéral, euh, d aider, d aider, d aider, ce que le fédéral reçoit via ce que le fédéral euh, dépense. Et là, bon, on va dire, depuis des années, ça se n'est pas mal. Là, on a eu vraiment un clash qui, qui change la situation. Mais, simplement pour cette crise, je pense que ça va être pour des années, euh, il faut se remettre de ça peut-être 3, 4, 5 ans, j'ai aucune idée euh, on va suivre ça, mais euh, c'est pas nous qui décidons, moi je ne fais qu'observer, et on voit très très bien que cette situation de, de de stagnation de l'économie dû au fait que le coronavirus euh, euh, a, a créé ça. Mais là, on retombe en confinement. Là, vraiment, euh, c'est assez fort. Là, on parle de, que la seconde vague est déjà là, même si au nombre de morts, il euh, y a pas de seconde vague. Là, la grande nouvelle qu'on a eue hier là, ou avant-hier, c'est un million de morts sur la planète. J'ai calculé ce que ça représentait. On est rendu à 7,8 milliards. Mettons, euh, on divise un, mi un, milli un million de morts divisé par 7 milliards huit euh, milliards, je le ferai pas, mais c'est point zéro écoutez, au niveau de la, la, la mortalité au niveau sur, sur la planète, c'est ridicule. C'est ridicule. Parce que, dans le fond, euh, les personnes qui fument avec le cancer du poumon euh, meurent euh, plus que euh, la COVID. Euh, une grippe normale, c'est à peu près la même chose. Peut-être un peu plus la COVID. Euh, Quelqu'un qui a les cancers, euh, c'est plus que la COVID. L'obésité, c'est plus que la COVID annuelle de mort. Donc, on fait pas attention à ça. On dit, mangez encore des hamburgers dans le confinement. <rire> Assisez-vous sur vos, vos, vos fesses et euh, faites des jeux vidéo ou écoutez de la télé donc euh, c'est ça. <rire> ça ça se trouve être justement le, bon ça parle de toutes les l'injection monétaire à tous les niveaux là, comment que on voit très très bien le, le, le, la montée ici brusque là. et ça c'est des bénéfices sociaux là, qui se trouvent à être directement reliés à l'injection monétaire et c'est pas fini et notre cher Nancy Pelosi en remet parce que le nouveau plan des démocrates Ça vient de ce matin c'est une des images, premier texte. Nancy Pelosi demande euh, euh, qu'on redonne 1200 dollars par américain la même chose que le premier plein et 600 dollars euh d'assurance chômage supplémentaire à hein, ceux qui vont tomber sur le chômage donc euh, c'est le même plan ben, c'est à peu près la même chose qu'on avait eu au, au premier confinement et elle euh, continue là-dessus euh, ça, ce graphique-là, euh, ça se trouve à être, euh, ben, dans le fond c'est euh, le, le coût euh, moyen d'une euh, famille de 4, c'est euh, la petite zone ici, euh, Orange-Paule euh, middle class 40 à 60% ça, ça se trouve ici les classes moyennes, là. Euh, sentir... Puis il ne faut pas oublier que les classes moyennes, tout à l'heure, on parlait de... Au niveau qui paye l'impôt, euh, ce pas les riches, les très riches, c'est pas les pauvres, mais même on pourrait dire les petits riches, là, les millionnaires, mais on va dire, on va appeler ça aujourd'hui petits riches, les petits riches ne payent pas d'impôts, presque pas, euh, les pauvres ne payent pas d'impôts, ceux qui payent le plus des impôts, et ça on le sait, c'est pas une nouvelle euh, donnée, c'est euh, la classe moyenne, qui paye vraiment beaucoup plus d'impôts, et donc ici on se trouve avoir des pourcentages de top 5%, regardez, euh, tout va bien dans le meilleur des mondes, 300-400 000, 000, mais c'est pas beaucoup, là on a ici des... Euh, 80 à 100%, ceux qui sont les 20% euh, euh, les plus hauts, ces salaires-là 150 000, et aussi on tombe la grande majorité euh, euh, des personnes sont soit pauvres, soit classe moyenne donc c'est eux qui se trouvent à absorber tout le fardeau euh, euh, de, de, de, de ce que la, État, les États reçoivent. C'est ça aux États-Unis, c'est ça au Canada, probablement c'est ça en Europe aussi. Euh, malgré qu'en Europe, je pense qu'il y a beaucoup plus de fardeaux pour les riches, mais peu importe. Là. Et les règles peuvent peuvent changer, je sais pas, mais en tout cas. Et euh, on va injecter de l'argent, c'est ça que je, qui était mon point. Là, euh, là ça se trouvait Angela Merkel qui... Euh, euh, c'est le ministère allemand des finances défend une dette record pour poursuivre la folie budgétaire dans la pandémie euh, donc loin, euh, on est loin d'avoir fini, ça c'est en Europe en Allemagne, vous connaissez plus que moi donc on est loin d'avoir fini euh, de l'injection monétaire ça va se poursuivre euh, Ça, ça se trouve justement un graphique vraiment intéressant où on a ceux qui ont profité de la pandémie, ben de la crise, de la crise du coronavirus, je dirais pour pandémie, et ceux qui en ont pas profité. Donc euh, les les les vélos vélos électriques, je, je me suis acheté un vélo électrique, et en a beaucoup beaucoup. Euh, donc ça, les vélos, ça, les vélos c'est bénéfices, euh, soumet de santé, oui, newspaper, oui, on est plus assis chez nous, on regarde, cadre télévision, ça a très très bien profité euh, les, les livres récréatifs, euh, food, à, de la nourriture à la maison. Euh, la cuisine on n'a jamais fait autant de cuisine les produits nettoyants on n'a jamais euh, nettoyé autant euh, nos, euh, nos maisons et euh, rent euh, location de maisons ça aussi et euh, de ce côté là c'est ceux qui en ont euh, qui ont vraiment payé on voit ici les airlines les compagnies de des voyages airlines même uh, suit, jacket, uh, dress, uh, tout tout ce qui est vêtements on uh, n'a vraiment pas profité parce qu'on ne va pas acheter de vêtements. Ils nous disent de rester chez nous. Donc, uh, on garde nos vieux vêtements. En uh, tout l'hôtel, uh, transport uh, urbain, c'est sûr, les vides sont, sont vides, les souliers. <rire> de... C'est un beau graphique pour montrer justement la, la, la, la... qui en a bénéficié et qui en a pas bénéficié. Et là, ici, c'est le standard de Il me reste deux graphiques. Standard Poor, à long, long, long terme, on voit ici, euh, euh, divergence négative, vous avais déjà présenté ce, ce graphique-là, donc on pourrait aller euh, plus creux, euh, mais euh, la tendance est toujours, toujours à la hausse, il n'y a rien qui a été vraiment cassé encore. Euh, Paul Tudor John parle de, de nos temps en ce moment. Il dit euh, d'être prudent. Il donnait des règles. On n'a pas le temps de voir ça. Donc euh, Standard Poor, on est en consolidation, correction en ce moment. Euh, Jusqu'à l'élection de Trump, on sait que ça pourrait euh, assez être assez raide euh, comme euh, mouvement. Mais euh, on l'a pas vécu très très bien. Un très, ben, beaucoup encore, des grands mouvements de baisse et euh, mais on va suivre ça tout le mois de... Ben on finit septembre et le mois d'octobre. Et euh, ça, c'est... Ah oui, euh, on n'a jamais eu autant... C'est pour ça que je vous dis euh, Standard Poor's, Je voulais finir avec ça. On n'a jamais eu autant de mouvements, de, de, des larges spéculateurs sur les shorts, mm -hmm. les positions shorts. Euh, euh, ben dans, dans le fond, c'est ça euh, sur Standard Poor's Donc, en ce moment, on pourrait avoir vraiment... un je ne sais pas, je sais pas. Je regarde le graphique je me dis euh, c'est faible es dans le sens, je ne sais pas ce qui va arriver mais euh, on spécule sur la baisse donc euh, on pourrait avoir une correction comme j'avais tracé une ligne comme ça on pourrait aller une correction je ne sais pas si on peut aller plus bas là, que euh, ou ici peut-être je ne sais pas, mais on va voir parce que euh, c'est une situation précaire en ce moment sur les bourses jusqu'à l'élection de Trump après on va voir ce qui va arriver si Trump gagne ou si Biden gagne et pour terminer une petite nouvelle sur l'or UBS dit que vous devriez acheter de l'or maintenant et on est le 29 mars euh, d'ailleurs c'est pas le seul qui le dit, plusieurs l'ont dit euh, euh, d'acheter de l'or mais là dans un temps de consolidation comme ça on pourrait être porté à dire euh, je vais sortir je vais euh, non non non, c'est peut-être des temps pour prendre des positions ou à tout le moins attendre si vous êtes déjà rentré comme moi, vous restez là, il n'y a pas de problème. Mais euh, on pourrait, comme peut-être, si on veut embarquer dans l'or, être un peu prudent pour l'instant ou peut-être prendre des positions, acheter de l'or physique ou euh, acheter des milliards d'or. Et euh, je parle de l'argent physique aussi, des milliards d'argent aussi. Donc c'est le temps euh, peut-être de regarder ça et de suivre euh, les graphiques. La prochaine, la prochaine vidéo, c'est ça qu'on va faire. On va regarder les graphiques de l'or, comment qu'on se positionne. Mais comme je vous avais dit euh, à un certain moment donné, il a peut-être deux trois semaines, on pensait que ça repartirait. J'ai dit non, il faut attendre. Et puis comme défaite, il fallait attendre. Euh, donc, euh, je suis ça. Et si euh, on a un signal d'achat, ben, on viendra avec ça. Mais en attendant, vous pouvez, si vous êtes sur le long terme, acheter de l'or en physique, argent physique. Orifères, Argentifère. On se revient, euh, on, on revient bientôt avec euh, euh, peut-être après le débat de Trump voir ce qui ce qui s'est dit.